Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a suivi avec intérêt sur l'ERTM la retransmission en direct de la mobilisation populaire au monument de l'indépendance. Une mobilisation inédite, selon lui, qu'il a tenu à saluer. Pour lui, le peuple malien, à l'unisson, vient d'envoyer un signal fort et un message à la CDAO et à l'UMOA à travers ses manifestations populaires dans tout le pays. Le chef de l'État n'a pas manqué également... De les remercier certains pays amis et les peuples africains d'une manière générale pour leur soutien indéfectible au Mali. Ces propos sont recueillis par Sidi Kidamili juste après la cérémonie. Suivons ensemble. D'abord, je tiens à remercier le peuple malien qui a sorti massivement. Et cette mobilisation prouve à suffisance que les autorités maliennes parlent au nom du peuple malien. Et cela devient une confirmation à travers cette grande mobilisation. Aussi, demandez toujours à la population malienne de rester mobilisée. Le combat que nous menons, les combats pour le changement, demande de l'adhésion et de l'accompagnement du peuple malien. Nous n'avons pas d'autres intérêts, nous n'avons pas d'autres agendas. Le seul agenda que nous avons, ça c'est le, le changement, l'épanouissement, le bonheur du peuple malien. Et cela ne peut pas se faire sans difficulté, mais il s'agira surtout que nous-mêmes nous soyons conscients, que nous soyons conscients de ce que nous voulons défendre, les intérêts supérieurs de la nation. Et cela va forcément créer un certain nombre de problèmes, ce sera la guerre des intérêts. Mais le plus important, c'est l'intérêt suprême de, de la nation malienne. Et cela dit aussi, nous restons ouverts au, au dialogue et nous allons continuer à discuter, mais tout en préservant les, les, les intérêts du peuple malien. Donc, encore une fois de plus, de, de saluer tout le peuple malien, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de l'intérêt comme de la diaspora, vraiment de leur mobilisation inédite. Vraiment, on ne peut que les, les remercier encore de, de soutenir cette résultat de la transition. On en a besoin un message fort aujourd'hui pour nos partenaires de la CDAO et de l'UUMOA à travers cette mobilisation populaire, ce sera lequel? Le seul message que j'ai pour la, la CEDEAO et l'UUMOA c'est un message de, de compréhension du de, de contexte malien. Aujourd'hui nous sommes là parce que jusqu'à présent certains nombre de mots n'ont pas été traités. Si réellement la CEDAO et l'UMA souhaitent le bonheur du peuple malien, la CEDAO doit accompagner le peuple malien à travers les, les désirs de changement du peuple malien pour que nous n'assistons nous, nous pas à un éternel recommencement. Monsieur le Président, il y a quand même euh, des pays euh, amis, qu'on peut le dire ainsi, qui nous ont soutenus, qui soutiennent aujourd'hui les Mali et les peuples africains et qui manifestent un peu partout leur soutien au Mali. Quel est le message que vous avez aujourd'hui pour tous ces amis du Mali Je ne peux vraiment que remercier et féliciter tous ces pays amis qui nous ont soutenus. Comme on le dit en langage Bambara, c'est pendant les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Et pour la Guinée, ce n'est pas, pas étonnant. Pour l'Algérie, ce n'est pas étonnant. Pour la Mauritanie, mais aussi saluer l'ensemble des pays africains. Aujourd'hui, c'est combat que nous menons est devenu un combat panafricaniste. Et ce n'est plus le combat, uniquement le combat malien, c'est tous les peuples africains qui se reconnaissent dans ce combat. Donc, nous les remercions de leur engagement et que seuls ensemble, nous pourrons vraiment sortir nos, nos pays de ces difficultés. Et c'est ça que j'ai tout le dit à nos interlocuteurs. De ne pas situer le problème uniquement au niveau du Mali. C'est un problème de, de, des pays du Sahel. Donc, aider les Mali aujourd'hui, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation pour pouvoir sauver les autres pays. Une fois de plus, je ne peux que les remercier, les remercier pour leur engagement panafricaniste, pour leur engagement patriotique. Voilà, le prix.